Bonjour à tous, à l'occasion de la journée recherche, dokéo ainsi que les chercheurs du TPM vous invitent le temps d'une journée à découvrir leur univers. Et vous assez vous faites quoi Alors du côté du BMDM, ben ben, vous aurez l'occasion de découvrir la tour d'atomisation avec laquelle on élabore les poudres multi-échelles et qu'on utilise pour divers procédés. Il y a un procédé par exemple, c'est la projection thermique qui est utilisée notamment dans l'aéronautique, mais oui, il y en a plein d'autres. Il y aura aussi des procédés d'impression 3D métallique, où là vous aurez des machines de laser, où vous aurez la fabrication en direct. Et parmi plein d'autres domaines de recherche, moi je vous aurai l'occasion de vous présenter pile à combustible ou les batteries, technologie majeure qui ont permis d'aller sur les bulles. Je vous invite tous le 11 octobre, vendredi 11 octobre, à nous retrouver très heureux. Merci.